Salut Youtube La nouvelle saison va arriver Et moi, je viens de faire un truc de malade. Parce qu'il y a le mode stimulus qui vient de sortir. Quasiment 40 kills, tout seul. 6 points sur la map. Je cours sur tous, le silence de mort reste activé. Je vous pas plus, mais laissez un like et un commentaire. Le référencement, c'est pour l'argent. Bisous Je savais pas si j'allais si avoir le temps Quoi Quoi Quoi Quoi Vous, a... Vous avez vu comment son viseur il allait tout seul sur WAM Mec il avait le viseur à gauche et vu Ça c'est lock sur WAM Avoir le temps Quoi C'est Star Wars euh, là-bas par contre hein Bon, même si shit, je suis meilleur. Ça c'est comme d'habitude. <rire> Easy peasy les mons squeezy chat. Écoute-moi bien, Dylan, c'est très simple. Chôme me la touche 1 par rapport à son arme principale, la touche 2 par rapport à son arme secondaire. Si encore tu me poses cette question, je vais t tellement te défoncer, que tu vas par le coup, espèce d'en... A god chat Move like a god On déroule le jeu les gars Ok chat J'essaie de défoncer tout le monde les gars On discutera plus Je suis vraiment à l'aise en fait avec cette méta Je me sens tellement léger Okay. Apparemment il y a un mec là-bas. Chasse ouverte, chat. Avez-vous déjà pourchassé un autre hélicoptère, chat? Pourquoi il fait le mec qui fait du Rasmod là C'est le moment. Pourquoi il fait du ras cet enculé C'est quoi ce joueur de merde, chat Je vais le coincer, hein Il va se prendre un arbre. Je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Je l'ai eu chat. Ça m'a pas compté le kill mais dans mon cœur. Dans mon cœur ça l'a compté les gars. Aïe aïe aïe. Tu l'as norbifié. Je lui fais ce que ce, ce que ce mec méritait, chat. Rien de plus, rien de moins. Non, je vais pouvoir le. Putain, je l'ai tué deux fois, ce salope, hein, du coup. Enfin, je l'ai tué une seule fois, vu qu'il est revenu, vu qu'il avait de l'argent. Tac, on va aller là-bas. Tac. Attends, elle est pas si où la roquette là? C'est un flickshot frérot, ça c'est un quickscope Ça c'est un oscope Oh, couteau Oh Alors t'aimes bien jouer à la roquette C'est un truc que t'aimes T'es es comme un enculé c'est ça T'as voulu tirer mais t'as déjà tiré ta roquette Excusez-moi les gars, je... Il est fort ce gun Ouais, il est bien, il est bien. Y'a quelqu'un qui a couru chez moi ou... Euh Drône ennemi au-dessus Demande de tir sur ma cible. This Striker 3-1, bien reçu, frappe imminente. Encore 50 dans la zone des opérations. Il a même pas un qui a pensé à se cacher là-dedans. Et quand il y a... Pff. y a quelqu'un qui a dit tu, tu ne toucheras pas Chao. Ok. Donc un devant, un derrière, un sur le côté Bon je vais commencer par celui de derrière Je vais recommencer par rien du tout ouais Il est déjà au courant que je suis là moi J'en ai rien à foutre les gars Même si j'ai plus de balles, je cours sur tout le monde Depuis tout à l'heure j'ai mon silence de mort les gars connaissance en approche. Un ennemi au-dessus. Un drone arrive sur zone. Who's next? You Mec, t'es caché dans un truc, ferme ta gueule Grosse merde, là. Bordel, c'est quoi ces endroits Bon, voilà comment on enchaîne 12 kills, les gars, en même pas deux minutes. C'est pas si facile. Je aller dans des endroits les gars C'est Brooklyn le bordel Ok La taille du rat Non mais chat n'en hein, parlez pas J'ai jamais vu des rats si gros chat On est à 22 kills J'ai vu quelqu'un Je vous avais dit que j'avais vu quelqu'un. Okay. approche. Ouais. Faudrait que j'arrive à, à perdre un fight quand même en hein, 1 contre 1 avec ce pistolet, les gars. Tu sais que ça, ça, ça me dérange en fait de faire que gagner. Je sais pas si vous voyez, vous voyez ce sentiment dont je veux parler. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, t'as raison là-haut. Oh, oh bordel, qu'est-ce que j'ai branlé sur le côté. <rire> bon, allez, suffit de rigoler. thoughts about ce que tu as même les pirates peur mon cœur reste puis ton regard tombe sur ma peur tu vas pleurer tomber, couler comme le petit le nord de bobo est tonique je connais bien l'odeur du sang et des terre le bois s'éteint ne pas par les vents et quelques tes honneur ce qui a blessé la frappe de précision était par là Il continue de camper dans le truc, hein. il est en train de camper le shop cette euh, rose. Reconnaissance en approche. Plus que 10, continuez comme ça. Autorisation de lancer la. aérienne. Attention, le gaz se rapproche. Petite bière, et on se casse. Reconnaissance en approche. Un drone arrive sur zone. Le camion, il est là pour me baiser. Ma cœur, mais nul à chier. Oui, je t'ai vu, frérot. Rip. Reconnaissance de la zone. Un drone arrive sur zone. Reconnaissance en approche. Un drone arrive sur zone. pour vous cette game chat. Voilà comment on baptise un mode Stimulus qui vient de sortir. Ça c'était du spectacle chat. Go Choc, GG. Thank you dude. GG Thank you guys. GG. Appreciate GG friends. <laughs> Merci GG. <laughs> Have a nice day bro. I, I love you more than my girlfriend bro. I love you more yeah. than my girlfriend. Yeah, brother from another mother. <laughs> Mec, je te préfère à ma meuf, il a dit, gros.